Les amis, je vous avais proposé il y a quelques jours une prise en main de la nouvelle Huawei Watch GT3, le format 42mm. Comme je vous l'avais dit, j'ai reçu le format 46mm et pas n'importe lequel parce que j'ai pris le Elite Acier et elle est vraiment belle. Je vous propose donc une petite vidéo pour vous montrer bah, les deux formats, parler un peu de la différence de taille, parler des différences techniques s'il y en a. Ça va être une vidéo assez rapide, mais c'est pour que vous puissiez bien voir qu'elle est très belle. Bien entendu, le test arrive très vite. Là, j'ai switché sur la 46 mm. Je vais tester l'autonomie, etc. Voir si la précision est pareille que la 42 mm. Et bien entendu, bah, le test va arriver début décembre. Huawei Watch GT 3 46 mm, 42 mm. C'est parti je vous le disais en introduction j'ai reçu la 46 mm elite acier et c'est la première fois je crois que je commande une montre connectée avec un bracelet en acier c'est vrai parce que bah souvent c'est plus cher et là, là aussi c'est plus cher mais déjà vu que la huawei watch gt3 a un prix plus ou moins abordable on va dire je me suis dit tiens je vais tester je vais me faire plaisir et on va voir comment mon poignet le vit parce que c'est vrai que je ne vois pas forcément faire du sport et d'avoir tout le temps un bracelet en acier mais bah, je vous ferai peut-être pendant le Test un peu mon retour d'expérience là-dessus. Bien entendu, c'est interchangeable, vous pouvez changer, acheter sur Amazon des bracelets et le tour est joué. Quoi qu'il en soit, elle est assez belle. Je vous l'avais évoqué, mais il y a du coup différentes couleurs, différentes éditions. Pour la 46 mm, il y a bien entendu. L'élite acier à 329,99€ qui est la plus chère. Vous allez aussi avoir la classique marron qui sera le même boîtier avec un bracelet en cuir. Et bien entendu, l'active noire à 249€ en 46mm qui sera bracelet en silicone noir et cadran noir. Concernant la 42mm, vous allez avoir l'élégante blanc, celle que j'ai à 249€ avec un bracelet en cuir. L'active noire bracelet en silicone et noir, le truc de base à 229€. Et l'élégante or qui sera la version bracelet en acier de la 42 à 299,99€. euros en gros il y a du silicone noir du cuir et de l'acier ça c'est les différents prix maintenant parlons un petit peu des différents designs Oui, au niveau des différents designs, ce qui va vraiment changer, ça va être la taille. Hein. La taille des deux mondes, la taille des deux cadrans. Côte à côte, ça se voit. Et au poignet aussi. Un cadran de 46 mm, c'est quand même imposant en fonction de la taille de vos poignets. Je sais vraiment, je suis désolé à chaque fois je vous dis que je vais faire euh, ma vidéo de comment choisir la montre par rapport à la taille. Mais en gros, je cherche un peu des, bah, des figurants dans mon entourage pour tester différentes tailles de montres sur différentes tailles de, de poignets et à chaque fois je zappe. Bien entendu, j'ai un tableau récapitulatif sur le Discord de taille de poignet vs taille de montre. Ce qui colle ce qui ne colle pas, donc allez voir sur le Discord Il y a une rubrique spécialement pour ça Vous allez même avoir des photos de différentes Personnes de la communauté, de la Banaco Team Qui ont pris en photo leur montre Ont pris leur taille de poignet et vous disent Voilà ce que ça donne sur mon poignet qui mesure tant Cette montre qui mesure tant Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord Ce que je disais c'est que côte à côte, bah, la 46 elle est plus grande Ça c'est sûr La 46mm mesure 45,9 par 45,9 Avec une épaisseur de 11mm La 42mm mesure 42,3mm par 42,3 mm avec une épaisseur de 10,2. Les poissons le bracelet sont de 42,6 pour la 46, 35 pour la 42. Au-delà de ça, on a une différence du coup notable hein, au niveau de la taille de l'écran. Un écran de 1,43 pouces sur la 46. Et de 1,32 pouces sur la 42. Pour moi, avec la taille de mon poignet qui bah, qui peut prendre les deux, hein, grosso modo, moi je vais bien avec une 42 et je suis bien avec une 46. Je préfère nettement avoir un grand écran, donc avoir la 46. Les deux vont incorporer les mêmes capteurs accéléromètre, capteur gyroscope, capteur géomagnétique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de pression de l'air, capteur de température. On va avoir sur les deux aussi le petit bouton qui va permettre d'avoir un petit bouton couronne comme ça qui tourne et on sera compatible Android, iOS, Harmony OS. On sera sur des montres à 5 ATM et la seule grosse différence que je vois et qui existe entre les deux, ça va être au niveau de la batterie. Théoriquement, l'autonomie de la 42mm est une autonomie de 7 jours. Dans certaines situations, pas forcément très soutenues mais plutôt standard. L'autonomie de la 46mm elle est de 14 jours. Le double. Le double d'autonomie. Par rapport à mon test sur la 42mm moi avec mon utilisation je suis plus au niveau de 5 jours, on peut aller jusqu'au 7 jours Huawei donne 7 jours avec je crois 30 minutes de communication, euh, bluetooth par jour enfin il y a quand même certaines tâches hein. sinon on peut durer beaucoup plus en enlevant euh, beaucoup d'options, mais grosso modo on va être aux alentours de 5 jours et là je suis pas encore arrivé assez loin dans mon test pour vous donner l'autonomie pratique de la 46mm mais je pense que voilà ça va être le double aussi donc ça va être à peu près aux alentours de 8 à 12 jours en tout cas c'est ça la différence entre les deux montres. dites moi vous si vous avez un poignet comme le mien qui est un petit peu entre les deux, je suis à l'aise avec vraiment de différentes tailles de montres, hein, que ce soit les plus grosses ou les plus petites. Laquelle vous plaît le plus au niveau du design Moi, bon, j'avoue que celle-là, c'est un peu truqué parce que, je enfin, ça fait vraiment beau hein, l'acier, mais bon, c'est la plus chère. Voilà, les amis, c'était pour vous présenter du coup la 46 mm. Je vous le disais, le test arrive vite. Les top montres sont sorties. C'est dommage que j'ai pas pu vraiment les inclure dedans parce que on n'est pas au même gamme de prix. Mais grosso modo, bah, je vous ferai, je vous ferai des, des, des comparatifs. Mais grosso modo, par rapport à une GT 3 Pro euh, niveau design, je préfère quand même la. la... Oui, Watch GT 3. On est quand même sur une belle évolution, en gros, de la GT 2, en intégrant quelques points clés de la Watch 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je compare ces montres à d'autres montres, à quelle montre vous voulez comparer, ou alors allez le dire dans l'onglet communauté, je vous ai posé la question. En attendant, à la prochaine vidéo, vive à fond, vive à high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.